Si on est un professeur qui, qui aime bien euh, s'étendre et expliquer longuement euh, les différents référents théoriques euh, et, et les connaissances à s'approprier, euh, ça peut devenir un obstacle pour les étudiants universitaires, pour différentes raisons, parfois une question de compréhension, parfois une question auditive, parfois une question d'attention. Mais si on souhaite lever les obstacles que cette pratique-là pourrait occasionner, on peut, par exemple, euh, enregistrer, permettre aux étudiants d'enregistrer euh, les parties du cours qui sont les plus euh, importantes. On peut aussi leur donner accès aux notes de cours qu'on expose plus verbalement. On peut aussi donner l'occasion aux étudiants de comparer entre eux leurs notes de cours pour s'assurer que ce qu'ils ont compris est, est réel et juste par rapport à ce qui a été exposé. Je peux me rendre compte, par exemple, une session que j'ai beaucoup d'étudiants qui, euh, qui, qui sont hyperactifs, par exemple, qui me disent qu'ils ont besoin d'être beaucoup, beaucoup dans l'action. Bien, à ce moment-là, je vais prévoir mes cours en conséquence. Donc, si j'ai l'habitude de faire 1h30 de théorie suivie d'une h 30 d'activités pratiques, ben là, ça ne sera pas tellement compliqué de simplement faire des blocs de 30 minutes avec des activités pratiques à travers tout ça. La théorie est la même, mes activités sont les mêmes, mais je vais simplement organiser mon cours un peu différemment d'un point de vue temporel. Donc, voyez-vous, c'est des petites interventions comme ça qui, euh, qui me permettent de m'assurer que j'adapte le plus possible mon enseignement au groupe auquel, euh, auquel je m'adresse. Les apprentissages, on peut utiliser divers moyens. Donc, moi, j'utilise la situation in vivo. J'utilise euh, pour certains, je vais avoir des exercices online, euh, donc euh, je vais faire des quiz online. Je vais faire euh, un, site, un petit site web. Ça peut pas été compliqué, là. je fais un micro-site web qui accompagne le cours. Euh, on a, dans les universités, bien, vous avez des, des LMS, vous avez Moodle, vous avez différents... Il y a plein d'outils qui existent. Euh, les télévoteurs, ça devient interactif. J'avais remarqué que les étudiants avaient besoin euh, qu'on qu répète souvent. Qu il y avait ce, ce besoin-là de, de toujours faire une, euh, un rappel des informations importantes du cours. Parce que des fois, il y avait l'impression que le cours n'avait pas de conclusion. Donc, ça a été une petite adaptation que j'ai faite une session, puis que j'ai gardée parce que je la trouvais fort intéressante, de toujours garder les 20 dernières minutes du cours à faire une récapitulation. Et là, j'ai décidé d'utiliser différentes façons de faire. Donc, une carte conceptuelle collective, euh, un tableau avec des post-it, ce que j'ai appris du cours, une question toujours en suspens, puis ce que je ne veux absolument pas oublier. Donc, des petites interventions comme ça. Je lance un mot, on répond à un autre mot pour euh, essayer de faire une récapitulation des notions importantes. Voyez-vous, c'est des petites interventions qui nécessitent peu de planification, mais qui, encore une fois... Sont destinés à prendre en compte la clientèle à qui je m'adresse et qui favorise la réussite de tous les élèves, notamment ceux qui sont en situation de handicap.